Bonjour les amis, je reviens tout juste d'un voyage à l'étranger, je tairai le nom du pays et de la ville d'où je viens tout simplement pour ne pas mettre euh, la compagnie dont je vais vous parler, euh, pas en danger mais euh, pour ne pas mettre la personne qui m'a aidé, qui fait partie de cette compagnie, <rire> en danger, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi et je vais partager avec vous une expérience de fou et ce que la gentillesse euh, peut faire, la, les miracles que la gentillesse peuvent engranger. J'ai pris ce matin, donc, euh, un tram pour aller prendre le train, et pour, en rentrant dans le tram, je me suis rendu compte que je n'avais pas d'argent pour payer le billet. Et en toute honnêteté, euh, j'aurais pu très bien faire semblant de rien, mais en toute honnêteté, je vais trouver euh, la conductrice. Je lui dis, excusez-moi, je n'ai pas d'argent, je descends à l'arrêt suivant, et bon, je me débrouillerai. Sur ce, elle me répond très doucement, je bon, restez là, euh, vous inquiétez pas. Euh, là où je vais aller, c'est pas trop loin. Si y a un pépin, je vous ferai saigner. Un truc euh, jamais vu de ma vie, quoi. Et euh, une fois arrivé aux environs de la gare, l'arrêt où je devais m'arrêter, euh, elle continue à rouler et à un moment donné, elle s'arrête à un endroit pas de feu rouge, pas d'arrêt, et elle me dit, très doucement, elle me demande de m'approcher du, lo du loquet, de la porte, là où elle se trouve, Elle me dit, descendez ici, parce qu'après, quand on va aller dans la station souterraine, il y aura des portiques, des contrôleurs, donc descendez ici, la gare, c'est à 200 mètres un peu dans cette direction-là, faites attention en descendant. C'est normalement interdit de laisser descendre des, euh, des passagers en dehors des arrêts désignés par la compagnie de transport. Alors on pourrait se poser de questions, oh là là la rebelle, elle a été mauvaise, elle a été méchante, elle est désobéissante, elle risque d'avoir un blâme, etc. Mais ce qui est particulier, c'est qu'elle a, elle a fait un, un extra, euh, un, quelque chose d'extra, elle a fait un degré supplémentaire, et moi ça m'a particulièrement touché de, de voir que cette personne euh, prenait un risque euh, juste pour m'aider. J'ai juste été courtois, j'ai juste été souriant, j'ai juste été honnête et euh, voilà un truc, euh, un truc de fou qui m'arrive euh, ce matin et j'avais envie de partager ça avec vous parce que ça aujourd'hui c'est ce qui m'est arrivé ce matin mais ça m'arrive tellement souvent, il m'arrive des trucs tellement de fous, des trucs de dingue juste parce que je suis courtois, gentil, souriant et jusqu'à aujourd'hui ma vie est jonchée de, de choses incroyables juste parce que j'ai fait preuve de gentillesse avec les gens que je côtoyais, que je fréquentais. Je pourrais vous en raconter plein et faire plein de vidéos avec ça, mais voilà, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. L'optimisme, c'est ça aussi. C'est être gentil, courtois. Et ça ouvre des portes et ça fait des miracles. Je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Ciao